voilà, on a terminé cette version de l'application avec les trois tours. Et ce que vous pouvez faire pour améliorer, c'est déjà masquer la variable de compte et mieux placer la variable nombre de tours. Et puis si vous utilisez ce petit jeu, eh bien, vous verrez qu'il y a un petit bug. Parce que quand la voiture touche le verre au deuxième ou au troisième tour, on réinitialise le chronomètre, mais on a oublié de réinitialiser le nombre de tours. Donc ce qu'il faut faire, c'est réinitialiser le nombre de tours à chaque fois que la voiture touche le vert. Il faut le remettre à sa valeur initiale qui est ici de 3. Et maintenant, c'est à vous de développer vos propres extensions. Salut!